Bonsoir. Lors des dernières vidéos, nous avons abordé la culture avec le théâtre. La semaine dernière, la sécurité. Aujourd'hui, nous allons aborder le cadre de vie, notre cadre de vie à Villepreux. Alors, avant cela, j'aimerais vous présenter deux de mes colistiers. Tout d'abord, Hélène Dupouille, qui est conseillère municipale avec moi dans mon groupe au conseil municipal. Bonsoir, c'est lui. Et Zou Gabriel Bazgous qui a rejoint Tous pour Villepreux dès les premiers jours de Tous pour Villepreux. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Bonsoir, à vous de vous de. De. Bonsoir. Alors, le triangle en face du collège, un sujet central dans cette campagne électorale. Pourquoi un sujet central Parce que beaucoup de choses ont été dites sur ce projet. Moi, ce que je souhaiterais, ce que nous souhaitons avec l'ensemble de l'équipe, c'est prendre le temps. J'avais déjà signalé à ceux qui prenaient pas mal de décisions à ce sujet-là, j'avais signalé qu'il fallait prendre le temps, qu'il y avait urgence à prendre son temps. Pas forcément écouter, mais ça c'est pas très grave. Mais là aujourd'hui j'ai repris ma liberté, donc je vous le dis, c'est très clair, il faut faire une mise à plat de ce projet. Il faut le stopper pour prendre tout le temps qu'il faudra, même si ça prend tout le mandat. C'est trop structurant pour prendre des décisions trop rapides. C'est un projet qui peut déséquilibrer complètement la ville, qui peut déséquilibrer à la fois au niveau urbanistique, au niveau environnemental, et encore plus grave, la cerise sur le gâteau, ça peut déséquilibrer financièrement les, les, les finances de la ville. Et les trois réunis, vous voyez un peu les dégâts que ça peut faire. Donc il est urgent de prendre son temps. Je m'engage auprès de vous, sur ce point, sur ce sujet, à faire un sondage référendaire. Pourquoi un sondage Parce qu'on ne peut pas uniquement appliquer un référendum avec une question binaire, oui ou non. Il faut que ce soit beaucoup plus euh, approfondi, et il faut qu'il y ait du fond. Donc ça, je m'engage à faire un sondage référendaire auprès de tous les quartiers de Villepreux. Pas le quartier uniquement qui concerne cette zone, mais l'ensemble de Villepreux. Il est urgent d'être raisonnable dans cette ville. Il est urgent de prendre ses responsabilités. Et je serai un maire qui prendra ses responsabilités entouré de toute mon équipe. C'est cela que vous attendez, d'un maire pas que ça, mais c'est énorme, c'est vraiment énorme. Donc ça, c'est le point qui concerne le triangle en face du collège. Alors, la pépinière, un autre sujet qui est, on va dire, peut-être un peu plus sympathique et dont je suis très très heureuse de vous parler aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'en 2008, nous avons acquis, petit à petit, nous avons commencé à initier ce projet d'acquérir des petites parcelles, des petits bouts, de cette fameuse pépinière, vous voyez où elle se trouve, c'est le, les quelques hectares de, de forêt qui se trouvent en face de chez les pompiers. Et donc, ce projet, on l'a initié. J'ai fait partie de ceux qui ont initié ce projet, qui est en train de voir le jour aujourd'hui. Il a fallu 12 ans, vous vous rendez compte, 12 ans pour que la pépinière devienne la propriété des villes prosiens votre propriété, un parc forestier aménagé pour les familles, un parc forestier de promenade. Les travaux ont démarré ce sont des travaux qui sont gérés par 51 quentin en yvelines les, les, les services ont fait un travail formidable pour mettre en place le projet qu'on euh, qu qu a mis en place en 12 ans. Les travaux ont démarré là en janvier. Ils vont se terminer à peu près dans 4 mois. Si vous passez devant, vous allez voir que déjà, ça commence un peu à prendre forme. Vous allez voir, on va se régaler dans ce parc forestier. C'est un véritable poumon vert pour la ville. Et j'en suis extrêmement fière d'avoir pu participer à ce projet-là depuis le départ. Vous voyez, il faut beaucoup de temps pour que des projets de cette envergure voient le jour. Il faut être patient, il faut être tenace. Et ça, le rôle d'un maire, c'est d'être dans cet état d'esprit-là pour l'intérêt de la ville, pour votre intérêt à vous. Alors, le cadre de vie. Bien sûr, je vais revenir, parce que c'était le sujet principal, nous allons le préserver, nous allons le conserver, nous allons le protéger. Alors, bien évidemment, il n'y aura pas un seul candidat qui va vous dire qu'il ne veut pas préserver le cadre de vie. C'est évident, c'est une évidence. Je pense que même la plupart sont sincères dans leur démarche. Je ne pense pas que les candidats soient insincères quand ils disent qu'ils veulent le, le, le conserver. Ce n'est pas vrai, il ne faut pas mentir. Par contre, ce qui est certain, c'est la façon de le faire. Moi, je serai très, très transparente. Je serai, vous savez, j'habite dans un endroit où, où, où il y a beaucoup de patrimoine, dans le village je suis quelqu'un qui est très concerné par le patrimoine, qui est très concerné par le cadre de vie. Et nous allons tout faire pour le préserver, pour le protéger. Je pense que les habitations et l'urbanisation sur Villepreux, je pense que c'est bon, on a fait le tour, il faut arrêter ça. Il y a un endroit qu'il va falloir requalifier, et là je voulais faire un petit focus là-dessus, vous savez l'endroit où il y a la poste, cette entrée de ville de Villepreux, qui on ne peut pas dire que ce soit très joli, si il y a un, l'un d'entre vous qui me dit que cet endroit-là est beau, j'aurais du mal à le croire, j'aurais du mal à vous croire. Donc cet endroit-là, cette entrée de ville, là où il y a la poste, pour nous, il faut requalifier l'endroit pour redynamiser encore plus les commerçants, faire un endroit où les gens ont envie de s'arrêter pour faire leurs courses et le redynamiser. Et cela, ça passera par une requalification. Il va falloir qu'on mette en route un projet sur cette petite zone-là pour qu'en effet, cet endroit-là soit beaucoup plus agréable. Et pourquoi aussi Il y a une autre raison qui est très, très importante. Personne n'en parle là, pour le coup. Et bien, moi, j'en parle. Parce que la poste, la poste, messieurs-dames, messieurs les vitroisiens et les vit c'est tout à fait possible qu'un jour, ça nous tombe dessus, la poste supprime l'agence postale de Villepreux. On le sait très bien. Eh bien, je ne suis pas d'accord. C'est un service public qui doit rester dans notre ville. Il n'est pas question que Villepreux, et là, je ne le plaisante plus du tout, il n'est pas question que Villepreux se passe d'une agence postale. Et là, il faut que vous ayez un maire qui ne lâche rien. Donc, il y a tout un travail à faire pour que cet endroit-là soit requalifié pour cette raison-là aussi. C'est-à-dire que si c'est requalifié, on va négocier, on va discuter avec la poste pour qu'elle reste dans un endroit agréable où il y aura matière à ce que les villeprosiens puissent venir à la poste, beaucoup plus que maintenant. Donc, bien évidemment, avec un parking bien équipé, la pour les commerces, pour la poste. Donc là, c'est un point que je voulais aborder avec vous. Pour l'instant, personne n'en parle. Je suis un petit peu étonnée que je sois la seule à en parler parce que c'est un service public qui est vraiment structurant sur une ville comme la nôtre. Donc, je me battrai pour que cette poste reste, et ça passera par une requalification de cette zone, euh, précisément. Alors le cadre de vie, on pourrait en parler pendant des heures, je vais m'arrêter là pour ce soir. Nous en reparlerons en détail dans notre programme, que vous aurez dans quelques semaines, je le dis à chaque fois, ça va finir par arriver. Et donc là, je vais laisser la parole à Evelyne et à Zou. À toi Evelyne. Alors, je m'appelle Evelyne Dupouille, je suis à Villepreux depuis plus de 20 ans, à la hébergerie, actuellement au Du Moulin. Euh, J'ai 59 ans, je suis responsable de formation et je suis aussi mamie de deux petites euh, villes prosiennes. Je suis également conseillère municipale donc, avec Sylvie euh, depuis 2014 et je me suis euh, très impliquée dans toutes euh, les manifestations, tous les événements euh, qui ont été organisés euh, par la commune. Je fais partie de la commission euh, du centre d'action sociale de notre commune et euh, à ce titre euh, j'ai pu euh, participer euh, à l'organisation euh, euh, d'été dansants, de manifestations diverses et variées en faveur euh, de nos aînés euh, pour l'action sociale pour la santé et euh, c'est un domaine qui me touche particulièrement euh, j'ai choisi de, de de rejoindre Sylvie euh, tout simplement parce que à ses côtés j'ai beaucoup appris et euh, c'est une femme de terrain, tout le monde le sait, euh, tout le monde le reconnaît. Euh, c'est une femme qui est dévouée euh, vraiment euh, auprès de tous les ville euh, jour et nuit, euh, nombre de fois où elle a répondu présente. Hein, on a été témoin euh, euh, aux sollicitations euh, de ville euh, euh, en détresse. et Elle a toujours été euh, présente et elle a également euh, de, de réelles compétences pour diriger une commune. Elle en connaît tous les rouages, elle connaît euh, également tous les rouages euh, qui sont indispensables pour le fonctionnement d'une commune, et elle a tissé un lien relationnel très important avec toutes les communes environnantes, avec le département, avec la communauté de communes, euh, avec la région. Et euh, il faut euh, avoir avec nous euh, un maire, une maire qui connaissent parfaitement euh, tous ces rouages pour aider Villepreux à s'engager dans des projets réalisables, finançables et responsables. Voilà pourquoi je t'ai rejoint. Merci Evelina, merci à toi. À toi voilà, euh, je suis Zoé Gabriel Basbous, tout le monde m'appelle Zou, c'est plus court, plus simple. <rire> Euh, j'ai 53 ans, j'habite à la hébergerie depuis 2003, donc ça fait déjà 17 ans. J'ai deux enfants, euh, je suis à donc depuis 17 ans et je m'y plais beaucoup. Et c'est énormément grâce à Sylvie et à son action à la municipalité. Euh, Sylvie que j'ai rencontrée euh, en 2008 après son élection, mais surtout en 2014 après le au deuxième mandat. Et donc j'ai beaucoup apprécié son expérience, son expertise, son dévouement, ses valeurs. C'est une femme d'honneur en quelque sorte et surtout sa sincérité parce qu'elle est entière. Elle ne change pas de veste <rire> euh, en fonction du vent, du sens du vent. Euh, C'est une battante. Et donc avec euh, tout le collectif donc euh, au sein de l'équipe euh, Tous pour Villepreux, euh, je me suis engagé parce que euh, j'ai envie de léguer une ville preuve en bon état aux générations futures euh, et je pense que Sylvie elle en est capable, elle est pratiquement la seule à, à, à en assumer la responsabilité et donc surtout parce que villepreux le vaut bien. Voilà pourquoi je suis avec vous. Merci Zou, merci à toi. Donc voilà pour aujourd'hui, euh, nous reparlons donc du cadre de vie un peu plus tard, euh, nous allons vous retrouver euh, tout au long de la semaine et tout le week-end prochain dans la ville, puisque c'est vraiment notre ADN, nous passons notre temps sur le terrain, euh, les réseaux sociaux c'est bien, la communication via le net c'est bien, mais ce n'est pas ça les élections, les élections c'est d'être auprès de vous, nous avons fait 21 km en deux week-ends pour aller à votre rencontre dans les quartiers lors des balades urbaines, nous continuerons dans cet état d'esprit, notre objectif c'est d'aller vous voir, c'est de pouvoir vous toucher, c'est de pouvoir discuter avec vous en direct, et sans forcément tout le tralala de la communication par le net. Ça c'est sincère aussi, euh, votre avis est vraiment très important. Donc je vous dis à très très vite, cette semaine et le week-end prochain, sur, euh, sur les routes et dans les routes de Villepreux, et puis bien évidemment, rendez-vous la semaine prochaine pour la neuvième, euh, la neuvième vidéo. Très bonne soirée à vous. Bonsoir. Oh.